Salut et bienvenue dans ce tuto consacré à Inkscape. Je vais revenir sur le tuto euh, que j'avais réalisé il y a quelques mois Visiblement j'ai pas été assez clair Je montrais dès le début comment en fait avoir euh, rapidement des, des petites oreilles avec ici un contour qui suit la création donc de ces petites oreilles euh, Donc on va revenir là dessus Pour cela je vais télécharger donc euh, le fichier SVG qui se trouve ici, donc je clique dessus euh, fichier enregistré sous je l'enregistre donc sur le bureau enregistrer remplacer tac j'ouvre Inkscape. fichier ouvrir et je vais donc charger cette illustration donc on va un petit peu voir comment elle est structurée et pour cela on va utiliser euh, une fenêtre qui est vraiment bien c'est la fenêtre objet alors la fenêtre objet ça correspond pour moi c'est un petit peu l'équivalent de la fenêtre calque sauf que chaque objet a vraiment son, son calque propre quoi et en sélectionnant cet objet là qui s'appelle g113 qu'on va euh, qu'on va appeler petite tête allez hop pourquoi pas petite tête voilà donc ce groupe là qui s'appelle petite tête on va cliquer sur la flèche et on voit qu'il est constitué de plusieurs objets ou plusieurs groupes et lorsque je clique dessus automatiquement bah ça sélectionne dans mon groupe donc ça c'est très pratique également le groupe petite tête a un effet ici à un filtre donc pour cela je sélectionne ici dans filtre je vais faire apparaître la fenêtre des filtres hop Et il y a le filtre qui s'appelle outline donc tous les objets qui sont à l'intérieur de mon groupe bénéficie de ce filtre-là. quoi Donc maintenant, par exemple, si je sélectionne euh, cet objet-là, cet objet-là, ou plutôt celui du dessous, voilà, c'est ça correspond à l'œil, et que je le déplace, automatiquement, s'il sort à l'extérieur, automatiquement, il aura son petit, euh, son petit contour qui apparaît. Ainsi, lorsque je sélectionne outil euh, cercle, je suis bien dans le groupe petite tête, je clique, je glisse, et hop, automatiquement, voilà j'ai le contour qui apparaît. Donc ça, c'est euh, très bien. Euh, on va tout de suite, par exemple, faire un très rapidement un nouvel objet. Alors, hop, je sors du groupe Petite Tête. Donc, soit je double-clique plusieurs fois à l'extérieur, soit je remonte ici et je clique sur euh, Illus 1, qui correspond en fait au calque. Alors que je montre ici la fenêtre des calques. Voilà, on a trois calques. Voilà, je sélectionne Illus 1. Je vais réaliser... Un petit cercle avec un autre petit cercle noir voilà je sélectionne tout ça je le groupe ctrl G ou je peux cliquer là dessus ou aller dans Objet groupés et je peux appliquer donc l'effet qui s'appelle outline à ce moment là automatiquement ben, j'ai mon petit contour qui apparaît on va vérifier Hop, ici dans la fenêtre objet mon groupe il est là voilà il s'appelle G405 je clique sur la flèche, je sélectionne par exemple ben, mon petit mon petit œil là ou, ou mon petit cercle. Si je le déplace, automatiquement, ben, hop, il a le contour qui, qui apparaît quoi. Voilà. J'espère que j'espère avoir apporté de petits éclaircissements. Je vous remercie d'avoir suivi ce, ce petit tuto d'explication et je vous dis à bientôt pour de nouveaux tutos.